Sur LibreOffice, il y a quelques fonctionnalités qui peuvent simplifier la vie. Ici, nous avons fait un tableau avec des noms et des prénoms. Et lorsque je me dirige vers le bas, nous perdons l'entête, du coup, qui n'est plus visible. Si nous souhaitons garder l'entête, nous cliquons sur la ligne 2, qui du coup est entièrement sélectionnée. Puis nous allons dans Fenêtres. A présent, lorsque je déroule vers le bas, cela me permet de garder les en entêtes. Pour enlever cette fonctionnalité, il suffit de décocher fenêtre fixée. D'autres fonctionnalités peuvent être assez intéressantes, par exemple le fait de scinder l'espace de travail. Ici, dans le coin en bas à droite, nous avons moyen de scinder de manière verticale donc il suffit de cliquer et de rester appuyé sur ce petit taquet et de déplacer ce taquet à présent nous avons deux espaces de travail ce qui parfois peut être pratique pour enlever et retourner à l'usage normal nous faisons un double clic sur cette barre qui du coup disparaît il y a aussi une barre qui permet voilà, de scinder l'espace de manière horizontale. Et pareil, pour la faire disparaître, on double-clique dessus. De base, dans LibreOffice ou OpenOffice, il y a une barre recherchée ici. Et une fonction qui peut être assez intéressante que l'on obtient en faisant CTRL plus H qui est recherché et remplacé lorsqu'il y a des termes qui se répètent pas mal de fois et qu'on le souhaite les remplacer on peut chercher par exemple Simon et le remplacer par Simone si je fais rechercher il m'indique qu'il est arrivé donc à la fin du classeur, qu'il n'a pas trouvé la donnée et me demande si je veux reprendre la recherche depuis le début du classeur. Je clique sur « Oui ». Ici, il vient de me sélectionner cette cellule et je clique sur « Remplacer ».« Simon » est alors devenu Simone ».